1,2 million de citoyens et de citoyennes de toute l'Europe crient leur désarroi face à notre modèle d'agriculture mortifère. Non, la fuite en avant ne résoudra rien. Regardons enfin le problème en face. Certes, sans agriculteurs et sans agricultrices, il n'y aura pas d'agriculture, mais sans pollinisateurs non plus. Or, la biomasse des insectes volants a diminué de 76% en moyenne ces dernières années dans toute l'Union européenne, 82% l'été dernier. Des robots remplaçant les abeilles, est-ce là le futur que vous souhaitez à nos enfants Il incombe à la Commission d'écouter ces sirènes qui se multiplient et de prendre ses responsabilités, à commencer par une application stricte de l'arrêt de la Cour sur l'interdiction des néonicotinoïdes dans toute l'Union européenne. Oui Faire autrement est possible. Le réseau IPM Work était présent ici au sein du Parlement le mois dernier et nous démontre qu'un autre modèle d'agriculture qui réduit de 50% les pesticides est possible. La gestion intégrée est possible. Agir est à portée et à notre volonté politique au sein de la Commission et du Parlement. Donc cesser de servir les intérêts de l'agro-industrie et écouter le peuple d'Europe. Merci.